Bonjour, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une quatorzième séance de Pilates. Alors je vais vous proposer aujourd'hui des exercices au sol qui, qui s'apparentent lorsque vous êtes en fitness, donc à tout ce qui est planche, donc gainage. Donc on va voir le side bend dans un premier temps qui est plutôt un gainage latéral. On va utiliser les obliques et on va voir également deux, deux autres gainages, le leg, pull front et le leg pull back. D'accord Je vais vous laisser expliquer, bien sûr. Dans un premier temps, je vais vous demander de, de, bien, de bien penser à votre position. Donc, il y a des principes posturaux. Donc, toujours la tête dans le prolongement du dos. Vous pensez à bien ouvrir vos clavicules avec les omoplates légèrement serrées. Au niveau respiration, vous allez penser à bien inspirer par le nez, à bien souffler par la bouche. À l'inspire, vous allez sentir les côtes qui vont se remplir devant sur les côtés derrière. Je rappelle que le au Pilate, la respiration est costale. Et lorsque vous allez expirer, vous allez penser au zip, à bien serrer euh, sphincter, périnée et transverse. D'accord J'appelle ça le zip parce que ça fait comme une sorte de fermeture éclair qui monte. Pensez également à bien vous échauffer avant de commencer parce que vous allez aussi solliciter vos épaules. Euh, ce, ce, ce type d'exercice de, va solliciter un petit peu tout le corps. Donc assez euh, énergiquement, ça va quand même solliciter euh, voilà, de la concentration, de l'énergie. Euh, pensez bien à votre centre quand vous faites l'exercice et à bien contrôler vos mouvements. Je vais commencer dans un premier temps par le side bend. Donc le side bend, on l'a peut-être déjà vu debout euh, pour ceux qui ont fait la, qui ont vu la vidéo debout. Alors, euh, plusieurs niveaux. Vous allez placer euh, vos jambes euh, donc légèrement fléchies. Alors vous pouvez faire le premier niveau sur le coude, ensuite sur la main et puis je vais vous rajouter à différents niveaux ensuite. Donc le side bend, c'est simplement vous allez soulever votre bassin et vous allez finir avec en levant le bras tout doucement et en soufflant pour essayer de s'étirer au maximum. Donc là, premier niveau, je soulève et je reviens, j'inspire. Je soulève, j'inspire, on le fait quatre fois. Troisième, inspirer, souffler, on peut faire la même chose avec bras tendus, on essaye de mettre le bras un peu en dessous de l'épaule, voilà, et on va faire la même chose, souffler, inspirer, souffler. Exactement la même chose mais on va rajouter les, les jambes alors avec les différents niveaux au niveau des au niveau des bras si vous voulez mais donc on va simplement là ouvrir un petit peu donc on va le pied est par dessus l'autre et on va essayer de monter d'accord alors on peut le faire sur le coude mais sur le coude ça va être un petit peu dur donc là on a la main voilà on essaye d'avoir la tête dans le prolongement et on va souffler et on finit beau bon mouvement et on revient on inspire deuxième fois inspirer on rajoute un peu le bras voilà inspirez et souffler ok donc on peut partir directement les deux jambes tendues pas bah presque tendues avec le pied avec, le, avec les pieds croisés bien sûr ce que vous avez fait là vous le faites de l'autre côté donc commencez vraiment par 3 quatre les petites séries de 4 avant d'en faire des séries de 8 voilà quand vous êtes un petit peu habitué vous avez compris le, le side bend maintenant on va voir euh, le, le leg pull front donc ça ressemble à, à un gainage de ce qu'on appelle le, la planche hein, accord, sur. La planche de face, d'accord, planche ventrale. Euh, donc là, on va faire aussi différents niveaux. Le premier niveau, là, pour, pour comprendre au départ l'exercice, voilà, vous pouvez euh, vous mettre à quatre pattes. Vous allez tendre la jambe. J'essaie de, que vous me voyez bien. Voilà, on essaie de bien tendre la jambe. Et vous comprenez que c'est cette jambe-là qui va être soulevée. Ouf, souffle. Donc les deux manches bien parallèles au sol. Inspire. Ok. Donc, l'objectif, c'est que les deux jambes soient derrière. Donc, je vais tendre ma jambe, je vais tendre l'autre. Faites attention aussi que les, les, les, les épaules soient bien au-dessus des mains et la tête bien dans le prolongement. Donc, je vais reculer mes deux jambes et je vais soulever. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Tirer, ok. On peut reposer. Donc si vous voulez commencer d'abord par la jambe droite, reposez en faisant la posture de l'enfant. Et ensuite on peut enchaîner avec la jambe gauche. Essayez de faire étape par étape. D'accord Et si vous voulez euh, alterner droite et gauche, 8 fois par exemple, vous faire 8 de la jambe droite, 8 de la jambe gauche, pas de problème. Voilà, essayez de faire euh, différents. Euh, différentes étapes pour, pour accéder donc à l'exercice le plus difficile à la fin. alors on va faire le leg pull euh, back, euh, back donc là c'est un petit peu plus difficile vous voyez, donc je vais avoir mes bras donc euh, mes mains en direction de, de mes fesses on peut faire premier niveau je vais fléchir ma jambe pour que vous compreniez et l'objectif c'est aligner euh, les, les, les pieds le, bas, le bassin, le pubis et les épaules, la tête en le prolongement, donc je vais monter et je peux monter vous voyez, la jambe pour comprendre l'exercice, ok, sinon c'est exactement la même chose que tout à l'heure, on pense à bien enrouler ses pieds jusqu'à la pointe de pied, on se place, on va monter et on va monter la jambe, en faisant euh, spine, euh, spine Stretch. Voilà pour les, les différents exercices. Donc Side Bend, euh, Leg Pull Back et Leg Pull Front, donc dans, le, dans le sens, Leg Pull Front et Leg Pull Back, dans l'ordre. Voilà, donc pensez à vraiment bien inspirer, bien expirer, à faire les, les gestes lentement. Voilà. Donc c'est pas, pas très facile, c'est pour ça que je le mets qu'à la e séance, parce que vous avez déjà si vous avez fait les autres vidéos, vous avez déjà un petit un petit acquis en, en pilates. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui fait beau donc c'est sympathique. Voilà, donc euh, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo de pilates. A bientôt, salut.